J'espère que vous allez bien, mon à Dieu, je vais bien euh, Là je m'apprête à partir avec Elodie On va aller dehors, poser des questions aux gens Je sais pas ce que ça va faire, je sais pas si je suis prête à faire ça Mais euh, déjà on va passer un moment à la prière pour euh, disposer les cœurs Pour que Dieu dispose les cœurs et tout ça Et puis nous aussi, hein, qu'on dise pas des choses mauvaises et tout Et euh, justement, en fait, je vais offrir euh, des cadeaux à ces personnes des cadeaux que j'ai acheté sur ce site. Il euh, n'y a pas marqué le site, donc je marquerai là le site. Et en fait, j'ai trouvé ce site et je me suis dit, mais il est trop bien. Et vu que c'est la période des fêtes, bah, il faut trop que je vous en parle en fait. Parce que sur ce site, tu peux faire des cadeaux, des beaux cadeaux, non, pas des cadeaux nuls, hein. Mais dessus, tu peux marquer des versets. J'ai commandé genre mercredi, je l'ai reçu le samedi ou le vendredi. Donc, la livraison est rapide. Euh, des frais de livraison, je crois c'est 5 euros. Bon, maintenant, on passe directement ben, à, au micro-trottoir. J'espère qu'on va assurer. Allez, à tout de suite. Salut à tous les deux, Salut. vous allez bien Oui, alors j'ai quelques petites questions pour vous, si vous pouvez me répondre à chacun votre tour que j'ai votre opinion sur Noël. Donc est-ce que vous fêtez Noël Oui. Vous fêtez Noël et c'est pour vous une fête familiale, commerciale ou bien religieuse Plus familiale. Pourquoi bah, Parce que je l'ai toujours fête avec mes grands-parents et euh, vraiment ma famille on est très euh, orienté là-dessus, c'est des échanges... Euh, familial purement. Et toi qu'est-ce que tu en penses et Moi je pense que c'est pareil pour moi Noël c'est un moyen déjà de se retrouver tous en famille de partager, de manger, d'offrir des cadeaux et <rire> pour moi je pense que Noël c'est plus une fête familiale. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de l'aspect commercial et religieux que peut avoir la fête pour certaines personnes euh, Je pense que l'aspect religieux il a complètement été perdu et qu'il y a vraiment plus l'aspect commercial c'est sûr. Vu euh, toutes les pubs pour Noël euh, qui commencent dès le mois de novembre, pour, euh, forcément, pour euh, les cadeaux, c'est organisé. Les musiques de Noël, les films de Noël, c'est très orienté dessus très tôt. Donc, euh, ce serait plus euh, vraiment commercial que religieux. Même s'il y a toujours la messe de minuit, par exemple, pour ceux qui vont la, la faire. Oui, c'est vrai qu'elle existe toujours. Et toi, du coup, tu en penses quoi, de ces deux notions-là, ces deux autres aspects Moi, je pense que les deux aspects, ils sont importants. Dans le sens où commercial, parce que il bah, faut qu'ils vendent, quoi. les enfants, il faut leur acheter des cadeaux... Puis je pense que ça fait partie un peu maintenant de, de l'esprit de Noël. Les cadeaux, les films à la télé, etc. Donc il faut qu'ils vendent, il vende, faut qu'on achète. Et le côté religieux, je pense que déjà c'est ancré dans l'esprit de Noël. Et qu'il il est toujours là, mais il est moins présent que, que l'aspect commercial. Alors je voudrais te poser quelques questions sur Noël. Oui. Ouais. Juste trois questions, ça ira super vite. D'accord, il n'y pas de souci. Hein. Ok, donc déjà je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de Noël Bah C'est une fête, une belle fête, une fête familiale et euh, c'est là où toute la famille se réunit parce que des fois la famille tout le monde ne peut pas se réunir tout ça et Noël ça réunit vraiment toute la famille et ça permet de passer un bon moment tout ça et ouvrir les cadeaux avec les plus petits tout ça c'est pas mal. Ouais. Donc pour toi c'est plus un aspect familial que familial. commercial ou religieux commercial, Moi je dirais familial et c'est religieux aussi. Après pour les chrétiens qui fêtent Noël qui sont pratiquants ouais. c'est une fête religieuse parce que c'est ouais. la naissance de Jésus oui. du coup c'est pas mal c'est une fête religieuse ça permet d'être avec la famille profiter tout ça, passer mm. enfin, des bons moments quoi. Ouais. Ouais. Et après, je dirais que c'est une fête commerciale aussi. Parce que maintenant, même les non-chrétiens, les, non -chrétiens, les ouais, païens, tout ça, ils font il ça. Donc, du coup, ouais, c'est commercial aussi. Tu, tu as l'habitude de fêter Noël Oui. Avec ta famille Oui. Et pour toi, c'est une fête euh, conviviale, familiale ou religieuse Non, pour moi, c'est seulement familial, pas vraiment religieuse. Et pourquoi Parce que je ne suis pas. Oui, je suis un petit peu catholique, mais pas vraiment. Tu ne pratiques pas la religion catholique Non, pas vraiment. Bonjour. Bonjour Donc euh, je viens pour vous poser quelques questions sur Noël. Oui. Savoir, euh, déjà est-ce que vous fêtez Noël. Euh, non, je pas Noël Ah non, vous fêtez pas Noël oui. Vous trouvez que Noël c'est plus commercial, familial ou religieux euh, C'est beaucoup plus commercial. Hein. Commercial Et Religieux. C'est pour ça que vous ne fêtez pas euh, je, je ne fête pas parce que c'est pas déjà une fête. Euh... Chrétienne, en vrai. On ne dit pas toute la vérité sur la fête de Noël parce que l'origine de Noël euh, n'est pas chrétienne, elle est païenne. Il y a quelqu'un qui s'est passé pour euh, roi soleil et puis il a invité beaucoup de personnes à, à fêter l'apparition mmh. de, de du soleil. Et puis beaucoup sont donc sortis et ainsi un peu on a commencé puisque c'est tombé à une période en décembre et on dit pourquoi pas ne pas faire de ça une fête universelle et puis euh, le ramener un peu le rapprocher vers une certaine divinité très importante comme euh, Jésus qui euh, on a instauré autour de, de, de Jésus comme euh, une personne une grande personnalité et puis on a dit pourquoi ne pas fêter ça et attribuer à, à Jésus cette fête. Et c'est comme ça que beaucoup ont commencé à, à fêter Noël. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de Noël. Ben en fait, euh, j'aime pas trop Noël. Euh, genre, c'est bien, l'idée, c'est bien, euh, comment dire ça, pour être proche de la famille et tout. Ouais. Mais après, le concept derrière, je suis pas trop pour euh, Noël. Et c'est quoi le concept pour toi Parce qu'en gros, euh, j'ai vécu en, en me disant que Noël, c'est genre euh, le jour que. Christ a été né et tout. Ouais. Mais moi, je ne crois pas vraiment que c'était ce jour-là, en fait. tu vois Je pense que c'est une autre date, mais ça, c'est encore une autre discussion. Vous, vous êtes croyante oh, Vous êtes moi, chrétienne je suis, je suis chrétienne, je suis euh, témoin de Jeoupa. Les témoins, en fait, ne, pas cette, euh, ne prennent pas part à cette... On ne connaît pas la date précise à laquelle je suis née. Et bon, par exemple, moi, je suis chrétienne et pour moi, Noël... C'est une façon, justement, comme je viens de le faire avec vous, de pouvoir parler de l'Évangile, de pouvoir parler avec une autre personne bah, de Jésus, de, de ce qu'il est venu sur la terre pour nous. Et euh, du coup, bah, pour moi, c'est plus cette, cette idée. Parce que, en effet... Il n'y a rien qui nous prouve que Jésus est né le 25 décembre, Très bien. on est d'accord sur, ah ce, oui, sur, oui, sur oui, ça. Pour toi vraiment c'est dans bah quelle catégorie Maintenant pour moi c'est plus commercial puisqu'on en entend beaucoup plus parler dans les magasins qu'à l'époque où c'était quand on est plus petit on se le ressent moins on va dire. Ah oui, donc tu offres beaucoup de cadeaux à cette période là de l'année Un peu oui. D'accord, et le reste de l'année tu offres pas de cadeaux Si quand même. Si Il <rire> n'y a pas que pour cette fête là que j'en offre, mais ah. pour les petits cousins on va dire qui croient encore au Père Noël on en offre pour cette période là. Sinon, pour les ados, on s'en passe un petit peu, on va dire. Et pour toi, c'est une fête indispensable ou... Non. Non Tu pourrais t'en passer Oui. Est-ce que c'est obligatoire que tu la fasses chaque année ou bien... Euh... Oui. Pourquoi Au pour moins, grand-mère, oui. <rire> pour ta grand-mère Je pense pas. c'est On a été habitués à ça et puis c'est toujours... C'est une bonne raison de se retrouver, donc euh, franchement, je pense pas pouvoir fêter, enfin ne Parce pas fêter l'année sans fêter Noël. Ça, voilà. Il manquerait quelque chose. C'est ça. Et pour toi aussi bah, C'est impossible. <rire> Noël pour moi c'est le truc qu'on attend. Dès que on est en on est au mois de septembre, je sais que Noël ça va arriver. <rire> je suis grave contente, donc euh, non pour moi Noël c'est pas possible. Ça peut pas ne pas se passer. Cette année tu vas le fêter. Euh... Euh, cette année je vais pas le fêter. Tu vas pas le fêter. <rire> D'accord. <rire> tu vas recevoir quand même un cadeau. Mais non! Si, je te dis, moi je te dis déjà que tu vas recevoir un cadeau. Je sais que tu vas recevoir un cadeau. Je suppose qu'à Noël tu dépenses de l'argent pour faire des cadeaux à ceux qui t'entourent. Oui. Et nous, bah, on offre aussi des personnes qui répondent à notre, petit, euh, notre petite enquête. Mm -hmm. On leur offre un petit cadeau. Je te laisse le découvrir. Tu sais pas, je te dis que tu vas recevoir un cadeau? Non. Parce que j'ai un cadeau pour toi en fait. Du coup, voilà, c'est pas encore Noël, mais je te donne. Si tu veux, tu peux l'ouvrir maintenant non, non. ou comme tu veux. Tu peux faire maintenant ou plus tard ben, On manifeste notre amour envers des personnes et on leur offre un petit cadeau. Okay. Donc euh, celui-ci, il est pour toi. Merci. Il est de rien. <rire> <rire> C'est pas un cadeau de non. non. Tu... Voilà! <rire> Donc, tu as un petit marque-page au dos, il y a un calendrier de l'année 2019 qui va arriver avec un stylo. Tu utiliser un cours. Voilà! C'est un stylo, oh, merci. Bah, merci. Regarde, il y a un truc merci. écrit dessus, c'est encore mieux. Ah, c'est beau! Et c'est le stylo? C'est beau, c'est beau. Voilà. Merci. Hein. <rire> et nous, on a pensé à faire des attentions aux personnes qu'on a interrogées. Donc, vous avez deux petits cadeaux euh, à votre portée. Donc, je t'offre ça. Merci. Et je t'offre ça. Oh, c'est trop gentil. Merci. Voilà. Ça, c'est pour vous. Euh, merci d'avoir répondu à cette enquête. Et euh, on vous souhaite, euh, Caroline et moi, une très bonne journée. Merci. Merci. Bah, vous merci. merci. Au, revoir. Au revoir. Bon, les amis, la vidéo va se clôturer là. Euh, franchement, ça a été mieux que ce que j'imaginais. Parce qu'on n'a pas juste posé la question de Noël. Après, on a pris le temps de discuter avec les gens. Et il euh, n'y a pas de mots. Donc du coup, ouais, la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss